24 avril 2020, et je vous emmène dans mon petit jardin. Oh, c'est pas mon petit jardin secret, non, on va dire c'est mon petit coin à moi. Regardez, ce matin j'ai fait du nettoyage. J'ai commencé à 7h, 7h moins 5. Il était des tomates, vous voyez comment ça Faire des fleurs, une cassis aussi. J'ai nettoyé. Il est beau. Ces fleurs-là sont magnifiques. Ah, j'ai oublié de les tailler, tiens. Elles s'ouvrent avec le soleil. C'est juste un vrai bonheur. Quand le soleil est là, elle s'ouvrent. C'est juste un vrai bonheur. Encore des tomates. Ce pas les mêmes. Là, c'est du romarin. Oh, du romarin. Il est beau, il pousse. Là, c'est des oignons. Alors, je ne sais pas trop quoi en faire. C'est des oignons blancs, alors je sais pas, euh, je, je laisse faire la nature, on verra bien. Encore des tomates. On va se faire une fournée de tomates cet été. Là, ce sont encore mes petits oignons, je ne sais pas, on verra bien. Et là, c'est, euh, je l'ai nettoyé complètement parce qu'il avait plein de feuilles malades. J'ai coupé, j'ai taillé, j'ai enlevé les herbes, enfin bon. Voilà. Le petit rosier qui est en bouton. Oh là là. Bientôt des roses. Là, c'est des fraisiers. Mais c'est les fraisiers de l'année dernière en fait qui sont en train de repousser. C'est pas beau ça Regardez. Ah, oh, j'avais pas remarqué. Ils sont en fleurs, dis donc. Ils vont pas tarder à donner des fraises. Oh, c'est génial. Alors là, c'est Miradi. Ouais, bah ouais, je me suis, suis planté Il faudrait peut-être que j'enlève tous ceux qui ont les feuilles jaunes de façon à laisser pousser les autres. J'ai un petit peu semé au hasard, j'ai dit, euh, advienne que pourra. Voilà. Là, pareil, ils sont un petit peu plus parsemés, mais bon, il euh, faudrait que j'enlève aussi, pareil, toutes les Toutes feuilles qui sont oranges. Bah voilà, là encore, fraisier de l'année dernière, Ils sont en train de donner des, des fleurs. Un petit rosier. Alors là j'espère qu'il va repousser, c'est le petit géranium quoi que j'ai coupé. Il y a des troncs qui sont encore verts, d'autres pas du tout, on verra bien. Ah ben j'ai oublié de nettoyer celui-là. Et pourtant. Il fait des fleurs aussi. Là, c'est la gamelle des tourterelles. Vous les entendez Eh ouais, tout à l'heure elle était, elles étaient là. Voilà c'est le thym qui pousse alors en arrachant les fleurs tout à l'heure j'ai vu qu il y avait un pissenlit donc je l'ai replanté on verra bien s'il veut pousser il pousse, s'il veut pas bah, il, il fera comme il veut, comme il le sent comme voilà. les framboisiers voilà nettoyer ce rosier, là, j'y je, je tiens particulièrement. Non pas que j'aime pas les autres, hein, bien au contraire. Mais je l'ai acheté euh, quand ma maman est partie. Donc, c'est un, un rosier qui, à la base, était euh, jaune. Et qui, euh, quand il fait des fleurs, bah, euh, elle change. Il commence par être jaune, il devient blanc, euh, il passe par le rose. Enfin, il, il est juste. Euh, il est juste formidable. Il, est, il a été très malade, mais il a tenu le coup hein, depuis plus de 4 ans maintenant. Euh, il tient le coup, il s'accroche. Hein, euh, merci à toi. Hein. Ah, puis, eh, tiens, regardez, il est en train de faire un bourgeon. là. Est-ce qu'on le voit Là Eh ouais. J'espère que ça va aller Ah mon laurier. J'ai dû faire euh, du nettoyage aussi parce que le pauvre a été... Euh, je ne sais pas si c'est les pluies ou les insectes, mais toujours, il n'était pas en très grande forme. Donc j'ai un petit peu coupé ce qu'il y avait à couper. Voilà. Là, on a le citronnier qui nous donne euh, des citrons tous les ans. Hein, euh, euh, il est... Euh, il est bien. Bon, il nous donne pas autant de citrons qu'il a de fleurs, mais quand même, on en a. Euh, 4-5 euh, de quoi faire une bonne tarte au citron. Très bien. Alors ça, c'est. Je sais pas comment on appelle ça. Bon, c'est un arbre à clémentine. Un hein. clémentinier, peut-être, je sais pas. Euh. Mais il, il, il donne plein de fleurs, mais pas une clémentine depuis le temps. Bah, c'est pas grave. Hein, après tout, euh, c'est fini comme arbre d'ornement et c'est très bien. Je lui en veux pas du tout. Il fait comme il veut. Il fait comme il peut surtout. C'est pas toujours facile non plus alors là euh, nous avons des courgettes que j'ai plantées j'ai mis les, les graines et je me suis dit ma foi poussera ou poussera pas d'ailleurs on les voit les graines vous avez vu là là graines là. les graines que j'ai plantées et voilà ce qu'il en sort voilà bon ça c'est des pareil mais ils étaient déjà, ils déjà poussé, Mais regardez. Regardez. Là. Là. Là. Et cette belle fleur. Oh J'adore ces fleurs. de, Elles sont magnifiques. Je les trouve très belles. Là, encore des tomates. On verra bien hein, ce que ça va donner. Alors, là, pareil pour les carottes. Je me suis un petit peu lâchée sur les carottes. Et je ne sais pas ce que ça va donner. Mais bon, euh, comme pour les radis, hein, on va on va attendre. Et puis, euh, on prendra celles qui sont, euh, qui sont le plus faibles. On les enlèvera pour laisser la place aux autres. Voilà, voilà, voilà. Et là encore un mon géranium j'adore le géranium mais il y en a des magnifiques et celui là il est en fleurs donc c'est des c'est top c'est top là pareil je sais pas si vous entendez le chant des oiseaux mais c'est juste un vrai bonheur encore des fraises les fraises de l'année dernière petit oiseau voilà les fraises de l'année dernière voilà ben ici euh, on a planté euh, un truc je sais plus ce que c'est mais bon je sais qu'il y a un truc dedans donc on va attendre que ça pousse hein. au départ <rire> on avait fait ça pour euh, maxence qui avait euh, qui avait envie d'avoir des des plantes carnivores, donc on a fait l'essai, on a été au champ, on a acheté le bac de plantes carnivores et ben pour l'instant ça donne pas des massins hein, donc on, ben on attend. Hello les amis, aujourd'hui j'essaye avec vous une nouvelle façon de faire des vidéos. Grâce à mon chéri qui m'a fait un support, euh, mais euh, tout à fait, euh, comment dirais-je, euh, avec de la récup. Hein du coup, ça me permet de faire des vidéos beaucoup plus librement et beaucoup plus euh, tranquillement au final. Voilà, donc euh, la vie n'est qu'un jeu, donc profitons de la vie, et du soleil, euh, amusons-nous. Euh, la première chose, je voulais vous dire que je ne suis pas toute seule. J'ai apporté ça avec moi. Alors, lui, c'est qui Je l'ai nommé Mango. Pourquoi j'ai appelé Mango Parce que il va être avec moi en hein, vidéo. Et euh, euh, Mango, c'est euh, le mélange entre mental et ego. Mango, vous voyez ce que je veux dire Voilà. Donc, euh, aujourd'hui, euh, je viens vous dire, youpi, je suis heureuse. Pourquoi je suis heureuse parce que depuis le déconfinement, je suis désolée pour ceux qui ont pris du poids pendant le déconfinement. Le confinement, pardon. Je me vois déjà ailleurs. Je suis déjà ailleurs, C'est pas compliqué. Donc, euh, euh, qui ont pris du poids, bah, moi, contrairement à tout le monde, bah, j'en ai perdu. Alors, non, je ne suis pas malade. Non, tout va bien. Mais il y a une chose que je fais, c'est que j'écoute mon corps. Et quand on écoute son corps, forcément, ça va mieux. N'écoutez pas, elle vous raconte que des blagues. Oh, toi, hein, je t'ai rien demandé, d'accord Alors, euh, quand on t'appellera, tu arriveras. Non, je ne vous raconte pas des blagues, sans blague. Je vous dis seulement que j'écoute mon corps, c'est-à-dire que euh, si à midi, je n'ai pas faim, je ne mange pas. Je mange quand mon corps a faim. Euh, le matin, au déjeuner, avant, je m'obligeais à manger du pain ou des tartines ou n'importe. Ben, maintenant, non. Maintenant, je bois juste un café. Et euh, voilà. Et je tiens comme ça. Et euh, vous savez quoi Je suis en pleine forme. En pleine forme. J'ai même pas... Euh, euh, J'ai le corps qui fatigue. Mais mentalement, je suis dans, dans une forme géniale. Je, je revis. Je me sens légère. Je me sens... Euh, oh, bah, Génial. Alors c'est vrai que pour, euh, comme j'ai eu l'opération de la slive, euh, pour euh, euh, comment apporter euh, les vitamines et tout, euh, je fais appel à des euh, compléments alimentaires pour euh, booster mon immunité, pour apporter beaucoup de choses que je, je ne peux pas manger puisque je mange en toute petite quantité. Ceci dit, pas, ça date pas du confinement parce que l'opération je l'ai subie il y a trois ans. Et il y a, avant, avant le confinement, l'opération, je l'avais fait, elle avait très bien marché, je n'ai pas eu de problème post-opératoire, rien du tout, tout a été très bien. Sauf que bah, j'avais repris du poids. Pourquoi j'avais pas compris à l'époque. Je n'avais pas repris du poids. Et euh, je me suis mise à me dire que si j'avais pris du poids, au final, c'était parce qu'il y avait une raison. Mais laquelle Mais laquelle et j'ai commencé à écouter mon corps. D'ailleurs, je vous ai fait des vidéos, si vous avez vu, je vous ai fait des vidéos en euh, parlant de fibromyalgie et de migraine, le pourquoi du comment de la fibro et le pourquoi du comment de la migraine. Ceci m'a euh, poussé à me poser des questions. Et je me suis dit, en fait, si je prends du poids, ce n'est pas dû à ce que je mange, c'est juste dû à un problème que j'ai à l'intérieur. Et tant que je ne résoudrai pas le problème que j'ai à l'intérieur, mon corps continuera à prendre du poids. Parce que, eh ben, il me dit, il t'as un problème, ma vieille, il faut que tu le résoudes. Elle vous raconte n'importe quoi. Ben, on va voir si c'est n'importe quoi. Bref, euh, donc, <rire> ben, euh, j'ai commencé à écouter mon corps. Écouter mon corps. Et puis, euh, petit à petit, il me dit, ça, j'en veux pas. Alors j'ai arrêté. Et puis ça, j'en veux pas non plus. Donc j'ai arrêté aussi. Et puis j'en veux pas non plus. Eh bien, figurez-vous que j'avais déjà comme je vous dis, j'avais déjà commencé avant le, le confinement. Et j'ai continué forcément pendant le confinement. Donc entre le nettoyage qui se fait avec les énergies qui tombent et en ce moment ça bombarde sec. Elle vous dit encore n'importe quoi. Oh toi, hein, s'il te plaît, hein, s'il y a bien quelqu'un qui dit n'importe quoi, c'est toi. C'est pas moi. En ce moment, les énergies, elles bombardent de ça. Alors, entre les énergies qui nettoient les corps physiques, éthériques, spirituels, etc. Et le fait que j'écoute mon corps, eh ben, euh, ça me permet de me dire ce que je dois manger ou pas. Donc, je change ma façon de manger. Je change, j'écoute. Je mange que quand j'ai envie. Je ne me force plus à manger à des heures précises, euh, il est 8h, quand tu te lèves, tu manges. Il est midi, euh, c'est l'heure de manger, tu manges. Il est euh, 14h, c'est l'heure de goûter, tu goûtes. Il est 19h, c'est l'heure de manger, tu manges. Non Eh bien, je suis désolée, j'ai fini avec ça. Résultat des courses. Début du confinement, 72 kilos. Aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, 66. Voilà. Bah, le résultat. Alors, je te raconte des, des craques, hein ça pour vous dire que la vie est un grand jeu hein, et qu'il n'y a pas besoin de, de se rendre malade avec la situation actuelle parce que le tout c'est écouter écouter son corps écouter son cœur écouter son cœur et euh, euh, il vous donne la réponse il vous donne toutes les réponses hein. si euh, vous êtes euh, si vous avez décidé d'être euh, alors ce n'est pas si vous avez décidé au final, c'est si vous avez ouvert les yeux hein, et que vous voyez que euh, le monde dans lequel on veut que l'on vive euh, tourne à l'envers, que c'est absolument n'importe quoi, ben, je vous conseille effectivement de, bah, de faire comme moi, hein, euh, refuser ce qui ne vous convient pas, euh, refuser tout ce qui n'est pas bon pour vous et euh, faites vos propres choix, les choix de votre cœur. « Ouais, mais bon, euh, c'est bien, hein, mais euh, tu ne vas pas arriver à grand-chose en disant ça. <rire> »« Il m'agace, il m'agace, il m'agace. » Bref. Parce que tu crois que les gens, ils vont te croire, hein, sérieux. Bien, bien, bien sûr qu'ils vont me croire, les gens. Il y en a qui me croient parce qu'ils ont déjà fait l'expérience. Ils, ils me croient. Pff, tu, veux juste, tu veux juste te rendre intéressante hein, et apporter un maximum de vues à ta vidéo euh, mango, s'il te plaît, hein, parce que si je suis arrivée, si j'ai fait la première vidéo, c'est toi qui me l'as dit, tu m'as dit, tu devrais bien faire des vidéos, alors maintenant, tu hein, clapé, s'il te plaît, hein, voilà. Donc, <rire> a ouais, ouais, une petite conversation intime, tous les deux, qu'on vous fait partager, voilà, euh, ça, c'est des choses que j'entends à longueur de journée dans ma tête, si je ne fais pas attention, c'est, ah. bon, donc je vous dis, je suis happy, parce que, <coughs> j'ai trouvé euh, la voie j'ai trouvé la voie et euh, autre chose je vais vous dire aussi vite fait comme ça euh, en passant hein, parce que je ne vais pas vous prendre tout votre dimanche hein, ça sera d'allô euh, quand vous avez décidé de faire votre chemin euh, et d'aller vers la lumière hein, d'aller vers la lumière ben euh, que vous priez que vous demandez à ce que les choses qu'on vous aide à aller de l'avant qu'on vous aide à trouver le chemin qu'on vous aide à apporter des solutions à vos problèmes que dieu ou l'univers ou la source comme vous voulez moi je les réunis tous les trois comme ça je suis sûre de pas me tromper euh, quand vous leur demandez vous êtes exécuté surtout en ce moment avec les énergies qui tombent la vibration qui monte vous êtes exécuté dans les heures voire les jours qui viennent euh, moi, j'ai demandé à euh, ce que mon passé soit complètement révolu. Le passé, c'est le passé. Je veux aller de l'avant, je ne veux pas aller de l'arrière. Je vois passer des choses sur Facebook. Et euh, il y en a qui m'interpellent. Alors, euh, j'ai envie de répondre. Et là, j'entends. Non, ça ne fait plus partie de, de ta vie. Ça fait plus partie de ta vie d'aujourd'hui. Tu as voulu tirer un trait sur le passé. Tu tires un trait sur le passé. Tu tires un trait sur le système. Tu ne réponds pas. Je ne pas. Euh, il y en a d'autres que je partage, non pas parce que, juste parce qu'elles m'ont euh, interpellée, juste parce qu'elles vont euh, dans la voie de ce que je continue à vous faire partager malgré le fait que euh, j'essaye d'aller de l'avant. Mais euh, il est bien évident que euh, y a, euh, si je peux continuer à aider euh, des gens, à aider des personnes à s'éveiller, ben, je le ferai avec plaisir et euh, mon cœur me dit de le faire, donc je le ferai sans aucun souci. Ceci dit, euh, ben, je suis de moins en moins en raccord avec ce monde que l'on vit et de plus en plus en raccord avec le monde de la lumière et euh, de l'amour. Euh, Hier, euh, j'ai été voir dans un groupe, d'ailleurs, euh, voilà par exemple, hier on m'a mis dans un groupe de messengers, je n'étais même pas au courant, on ne m'a même pas prévenu, est-ce que tu veux, est-ce que tu veux pas, chlac, on m'a mis dans un groupe, je sais c'est quoi ce bordel, je vais dans le groupe et puis je vois, euh, là, tout le monde voulait prendre les euh, armes, descendre dans la rue et tout, oh mais ça m'a semblé tellement absurde, cette façon d'agir, que je n'ai rien dit, j'ai quitté le groupe, terminé, j'ai quitté le groupe. Euh, je, suis, je suis, je peux le dire, je suis une guerrière pacifiste. C'est-à-dire que je sais, je sais, au fond de moi, ouais, ça y est, elle va nous sortir sa science. Oh, ouais, ça va, non, je ne sors pas ma science, je sors juste ce que je sais au fond de moi, d'accord Et que tu sais aussi, mais que tu ne veux pas que je le dise parce que tu as trop peur de la vérité. Alors, stop, hein, on go. Donc, euh, je vous disais que, euh, il m'est impossible pour moi, maintenant, Maintenant, il m'est impossible d'accepter la violence. Je n'accepte pas la violence, je n'accepte pas les horreurs, je n'accepte pas tout ça. Et euh, je suis dans un, comment dirais-je, un autre espace-temps. Voilà, je, je ne suis pas... Euh, euh, alors, je, je, ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'empathie pour tout ce qui se passe actuellement. Ça ne veut pas dire que... Euh, de temps en temps, ben, euh, je n'ai pas le cœur qui saigne pour tout ce qui se passe en, en ce moment. Mais euh, je ne peux résolument pas revenir en arrière, ça m'est impossible. Alors déjà, je ne peux pas revenir en arrière, parce que vu tout ce que, tout ce que je fais, tout ce qui m'arrive, c'est juste magnifique. Et il est hors de question que je revienne en arrière pour quelque raison que ce soit. Mais qu'en plus, euh, quand vous êtes dans la lumière, quand vous êtes dans l'amour et quand vous... Quand vous faites confiance, quand vous faites confiance et que vous vous dites euh, « il y a là-haut, ils sont à l'œuvre pour, pour nous », nous, on a juste à les suivre, et euh, à suivre leurs conseils. Leurs conseils, attention, parce que si c'est euh, quelque chose que l'on vous impose, si dans votre tête, vous euh, avez une imposition comme Mango, hein, qui fait des impositions, qui t'impose, qui te dit « tu dois faire ça, tu dois faire ça », non votre âme, elle, elle vous dit, je te conseille, il serait plus prudent ou fais attention parce que voilà, ça c'est un conseil que vous pouvez être sûr que vous pouvez suivre. Mais monsieur Mango, lui, il peut prendre des voix très douces, sauf que quand vous avez appris à le connaître, le mango, hein, et ben. Vous laissez plus faire parce que vous savez que c'est lui qui est à l'œuvre, même si prend une voix très gentille et même s'il si a toujours le tu. Et quand il dit tu avec seulement tu et non pas je te conseille ou euh à mon sens ou à mon avis ou voilà. Alors votre âme, elle vous conseille, elle vous impose rien, elle vous conseille. Elle vous dit, moi j'aimerais aller là, alors si tu veux bien, on va là. Hein? Euh, J'ai envie de faire ça, alors si tu veux bien, on va faire ça. Hein? Lui, il dit, tu dois, tu fais, tu. Eh ben, nous, Mango, dis-toi bien, à partir de maintenant, je ne ferai pas comme tu le veux. Mais c'est moi qui suis, enfin, mon âme qui est aux commandes, ce n'est plus toi. Alors, bye bye Mango. Voilà, donc pour aujourd'hui, Mango va un peu fermer son clapet. Hein? Et euh, tout ça pour vous dire que euh, c'est vrai que c'est perturbant, c'est vrai que nous avons des moments euh, très compliqués, mais euh, euh, il faut aussi en profiter pour en tirer euh, le meilleur. Le meilleur, c'est-à-dire euh, revenir en nous et euh, prier, je vous assure que prier c'est très important alors je ne vous dis pas de faire les prières mais ça je vous l'ai déjà dit souvent dans les vidéos mais je vous le répète parce que c'est très important je ne vous, je vous dis pas de prier de faire les prières qu'on vous dit à l'église à moins que vous soyez vraiment quelqu'un euh, qui a une religion qui, ça c'est tout à fait dans vos euh, et, et il n'y a pas de jugement et tout va très bien mais euh, à mon sens parce que moi je, je n'appartiens à aucune religion je n'appartiens qu'à Dieu le Créateur, c'est tout. Donc à partir du moment où je prie et que je demande avec gratitude et remerciement quelque chose, je l'obtiens. J'ai demandé à ce que mon passé ça soit, soit foreclosed. Il est foreclosed, il, foreclose. il est scellé. Chlop, terminé. Il ne me, il m'impacte me plus. J'ai demandé à, ce, à voir la comédie, la grosse comédie qu'il y a dans ce monde. Je la vois, je l'ai vue. Merci. Gratitude. J'ai demandé à, ce que, à rencontrer les bonnes personnes pour continuer dans mon chemin. Je les rencontre. Merci. Gratitude. Et à chaque fois, c'est comme ça que ça se passe. Et à chaque fois, vous aurez les réponses que vous devez avoir. Les vôtres ne sont peut-être pas les miennes parce qu'on n'a pas le même vécu. Mais au fond, quelque part, le but est le même, c'est-à-dire de se réunir et de faire en sorte que cette séparation entre la 3D et la 5D prenne vraiment toute son ampleur, prenne vraiment tout, euh, euh, j'allais dire sa grandiosité. J'en suis à un, à un point où j'invente des mots, voilà grandiosité. Voilà, alors je ne sais pas si ça vous parle grandiosité, moi c'est le mot qui vient de me venir, là je ne sais pas. Tout, tout son amour, toute sa puissance, euh, et voilà. Et je vous assure, je vous assure que euh, ceux qui me suivent, vous avez dû voir les étapes et vous avez dû voir le changement depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis plus la même personne qui a commencé la chaîne il y a euh, un peu plus d'un an maintenant, quelque chose comme ça. Voilà donc aujourd'hui mon message c'était I so happy voilà. je suis heureuse et plus je suis heureuse et plus tout va bien et les choses arrivent de mieux en mieux alors euh, on voit distinctement euh, les gens qui veulent aller vers les belles choses, les bonnes choses euh, qui veulent avoir une vie euh, en paix, tranquille et ces gens là sont protégés parce que ils vont du bon côté. Et puis on voit ceux qui euh, restent attachés à ce système, qui veulent se battre. Euh, je ne dis pas euh, qu'il ne faut pas se battre, mais qui veulent sortir euh, à la castagne et tout. On revient euh, à ce qui s'est passé euh, avant le confinement avec les Gilets jaunes et avec tous les autres. Ça a servi à quoi À rien du tout. Il n'y a rien qui est sorti de ça. Malgré que ça a fait changer... Ça a fait changer quoi au final euh, des gens qui se sont retrouvés en tôle, des gens qui se sont retrouvés euh, à l'hôpital, des gens qui sont décédés à cause des LPD euh, de la police, qui aujourd'hui nous voient balise pour euh, accepter euh, les conditions du système. Non, j'adhère pas, j'adhère pas, j'adhère plus, c'est fini, c'est terminé. Alors, euh, moi, je veux faire vivre le bon. Vous voyez le soleil qui rayonne là oh c'est juste magnifique hein? et euh, même quand il n'y a pas de soleil, ben, au fond de votre cœur le soleil est là parce que c'est là que tout se passe, c'est là que tout se joue à l'instant présent. Vous avez euh, une multitude, euh, alors je ne vous dis pas qu'elles sont toutes bonnes, hein, mais vous avez une multitude de façons de vous relaxer sur... Euh, euh, YouTube, euh, des, euh, des méditations à faire. Faites attention à celles que vous faites quand même, hein. mais euh, des méditations, des séances d'hypnose pour le lâcher prise. Et le plus important, c'est de lâcher prise. Arrêtez avec la peur, arrêtez avec tout. Lâcher prise, lâcher prise. Et euh, tout ce que vous demandez, vous sera donné à condition que vous fassiez le premier pas et que vous plantiez les graines de ce que vous voulez voir arriver. J'ai planté des graines, je le vois arriver. Moi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça, hein? mais bon, peu importe. Ça arrive comme ça arrive, peu importe. Finalement, c'est le résultat qui compte. Le résultat, vous avez demandé quelque chose, vous l'obtenez, peu importe comment vous l'obtenez, peu importe si vous dites, ah ben, là je pensais pas que ça allait me tomber dessus comme ça. Ben ouais, ben, euh, on, on vous demande juste, ben, qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux dans la vie Fais le premier pas pour montrer ce que tu veux dans la vie et tu l'auras. Mais euh, il faut que tu aies ces graines et puis il euh, faut que tu demandes forcément parce que si tu ne demandes pas, tu n'auras pas. Je te rappelle que tu as ton libre arbitre au mensonge. Comme nous tous, hein, et on ne va pas t'imposer quelque chose de bien si toi, de ton côté, tu as dit Mais j'en veux pas de ton truc là. J'en veux pas. Moi, je ne veux pas être rose. Moi, je ne veux pas aller dans la lumière. Moi, ce système, il me convient très bien. Moi, je suis bien avec mon petit confort et tous mes petits machins. Et j'aime bien me faire abrutir par la télé. Et j'aime bien me faire abrutir par les médias. Et j'aime bien rester euh, là, les yeux fermés, à ne pas voir ce qui se passe. Mais c'est ton droit. C'est ton droit. Mais. Respecte le droit des autres et n'empêche pas les gens de voir la vie comme ils le sentent. Si les gens n'ont pas, pas envie, hein, ne veulent pas adhérer à ton point de vue, ben, tu les obliges pas. Comme nous, on ne va pas t'obliger à adhérer à notre point de vue. Chacun fait ce qu'il veut. Alors je suis happy parce que la vie est belle. Mais la vie est belle, les enfants, vous pouvez vous imaginer comme la vie est belle. Ceci, même si ce n'est pas toujours facile c'est pas toujours évident si nous avons quand même euh, des moments assez euh, coriaces à passer et ça je ne, je ne dis pas le contraire mais quand vous n'êtes pas bien quand vous êtes, euh, quand votre mental quand votre mango à vous parce que je vous ai montré le lien mais quand votre mango à vous votre mental commence à tourner à toute vitesse et que ça vous prend la tête et que ça vous donne des mal de crâne dites lui stop ça suffit je veux la paix. Fous-moi la paix. C'est bon. T'as dit ce que t'avais à dire J'ai entendu, maintenant stop. Voilà. Et c'est tout. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais au final, c'est tellement facile qu'on n'y pense même pas. Pensez à ce qui est facile, ne pensez pas à ce qui est compliqué. Pensez à ce qui est facile. Ce qui est compliqué, c'est, ça fait partie du système. On veut vous imposer des trucs, des machins et tout. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué d'entrer dans les cases. C'est compliqué d'accepter qu'on vous donne des ordres. C'est compliqué d'accepter d'être euh, euh, soumis à l'accord, d'un monsieur qui, soi-disant, est à la tête de tout. Mais moi, ce monsieur, pour moi, il n'est rien. Ce monsieur, pour moi, il ne coûte pas. Parce que euh, je je pas moi, j'ai n'ai pas été le chercher ce, ce monsieur pour moi il ne compte pas le seul qui compte pour moi c'est celui qui m'a créé qui a créé mon âme et qui m'en a fait cadeau sur mon corps actuellement et qui fait qu'aujourd'hui bah, petit à petit euh, je me tourne de plus en plus mais euh, quand je vous dis de plus en plus c'est que ça fait longtemps hein, que je me suis tournée vers lui mais de plus en plus j'y vais de plus en plus et j'aime ça et j'aime ça parce que plus vous êtes heureux, plus vous donnez du bonheur et ben, et plus vous en recevez au final et c'est un échange tellement merveilleux que on ne peut pas faire autrement alors moi je vous dis je suis happy et je vous souhaite à vous tous d'être aussi happy que moi, être aussi heureux Soyez dans le bonheur, soyez dans la joie de vivre, ne faites plus attention à quoi que ce soit, ne faites plus attention, faites confiance, faites confiance, ayez la foi, soyez dans votre cœur et vous verrez comment la vie est belle mais comme elle est belle malgré ce qu'on veut vous faire croire, malgré ce qu'on veut vous faire dire, malgré tous les mensonges qu'on vous envoie pour que vous ne sortez pas de côté sombre euh, pour finir cette vidéo hein, vous ferez l'expérience si vous voulez si vous ne l'avez déjà pas faite et euh, mais c'est tellement évident que vous, on n'y prête même pas attention mais à la fois c'est tellement logique et ça représente tellement ce que l'on vit actuellement que j'ai envie de vous dire quand il fait noir dans une, dans une pièce fait hein, sombre dans une pièce vous allez euh, je sais pas dans votre chambre dans le salon peu importe il fait son. Ne serait-ce qu'une bougie, sans même toucher au courant, à hein, l'électricité. Ne serait-ce qu'une bougie. Vous allumez une bougie. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là La bougie vous éclaire. La lumière vous éclaire. L'ombre disparaît. L'ombre disparaît. Mieux. Vous êtes dehors, en pleine nuit. Et vous voyez, et il y a quelque part quelqu'un qui a la lumière allumée. Vous le voyez. Il n'y a plus d'ombre. Il n'y a plus que la lumière. Vous voyez la lumière au bout de la rue, au bout de l'impasse, au bout de Dieu. Voilà. Rien, rien, rien ne peut éteindre la lumière divine. Rien du tout. Et voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite un bon dimanche à tout. Et de tout cœur, je vous aime et je vous envoie tout mon amour. Des bisous papilliers et soyez heureux, soyez en paix. Et n'oubliez pas de choisir votre camp.